J'ai décidé que ces jeunes, j'allais leur transmettre mon savoir au niveau du journalisme, au niveau du reportage, et que ce sont eux qui vont aller mettre en ligne des informations, des reportages sur la vraie vie qu'ils ont autour d'eux. forcer surtout les, les, les jeunes à regarder ce qu'ils ont autour d'eux. Arrêter de regarder que l'ordinateur et puis euh, ne plus voir la vraie vie. Ces jeunes citoyens, ceux pour qui on normalement on devrait faire attention à, à tout, en politique qu'au niveau de la planète, euh, ben j'ai voulu mettre ça à leur disposition. En allant euh, apprendre la citoyenneté aux, aux jeunes, et que la citoyenneté, ils la mettent en, appli la mettent en application eux-mêmes, dans leur commune, en faisant des actes citoyens. Alors les actes citoyens, c'est bon, euh, bien sûr mettre en valeur, euh, mettre en avant les, les artistes, les entreprises de leur, euh, de leur euh, village. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont aller voir l'adulte qui est l'artisan, ou l'artiste, ou le maire. Euh, ou le gendarme, c'est quoi ton métier, pourquoi tu fais ça Mais c'est également, ils se baladent le long du canal, ils voient des détritus, ça ben défilme les détritus et en faire une émission. C'est ce que nous sommes en train d'apprendre des jeunes, des jeunes qui sont en CM1, cm 2 hein. Ils voient, une pou ils, voient, ils voient une poubelle qui a été vidée le long du canal de, de, du midi, et de ben c'est ils vont faire une émission, faire un, comme un sketch, pour mettre euh, les adultes devant leurs responsabilités. J'ai un outil entre les mains, c'est un, un, un, un téléphone. mais Il fait appareil photo et il fait vidéo, comme tous les, les smartphones maintenant. Mais il suffit de le prendre dans le bon sens, dans ce sens-là. On appuie sur le bouton rec, et puis on filme. Et puis, bah, si on veut prendre le son de la personne qui est en face, eh bien, on va dire à, à l'autre copain ou à la copine de prendre son téléphone. Et le téléphone va servir de micro. Et puis, si on tape dans les mains, au moment où on rec, on tape dans les mains, on va pouvoir régler faire coïncider les deux téléphones. Et à partir de là, au montage, on aura l'image et on aura le son. C'est peut-être un peu mon passé. J'étais industriel. J'ai beaucoup voyagé, j'ai fait le tour du monde. et J'ai oublié d'élever mes enfants. Je ne me suis pas occupé de mes enfants comme il le fallait. Combien Il y a d'entrepreneurs également qui pendant toute leur vie avaient le nez dans le guidon et se sont pas occupés, comme moi je l'ai fait, des enfants, des jeunes. Eh bien là, on va pouvoir... Faire participer des chefs d'entreprise ou des anciens chefs d'entreprise, comme des enseignants, dans l'association TV locale. Et ils vont transmettre aux jeunes. Ils vont guider les jeunes. Ils ne vont pas faire pour les jeunes. Ils vont les guider. Et ça, c'est important.